tous. Dans cette séquence je vais vous parler du cours de programmation concurrente. Alors dans un premier temps qu'est-ce que la programmation concurrente Vous connaissez la programmation séquentielle. La programmation séquentielle vous avez une exécution qui est linéaire c'est-à-dire qu'en fait la séquence d'instructions est prévisible, les instructions s'exécutent les unes après les autres. Et pour avoir pratiqué la programmation séquentielle vous avez sans doute déjà pas mal goûté à la difficulté d'identifier certains bugs. Donc. Mais il faut réaliser que même si c'est difficile parfois de débugger ce type de programme eh bien vous êtes dans des situations où c'est facile. Dans la programmation concurrente, comme son nom l'indique, il y a de la concurrence et du parallélisme. Donc l'exécution va cesser d'être linéaire. On va voir dans une séquence ultérieure et plus tard ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait ben, comme vous allez avoir plusieurs flux d'exécution hein, eh bien si je considère une instruction i d'un flux d'exécution, une instruction i' d'un autre flux d'exécution, je n'ai aucune garantie que i s'exécute avant, pendant ou après i'. Ça veut dire que en fonction d'un certain nombre de phénomènes qui peuvent avoir lieu dans le processeur eh bien la séquence d'instructions si je linéarise si j'imagine que j'arrive à, à donner un ordre total à cet ensemble d'instructions, on ne va pas rentrer dans les considérations philosophiques euh, des problèmes que cela engendre, la séquence d'instructions n'est a priori pas prévisible. C'est-à-dire que je lance deux fois mon programme et je peux avoir deux fois des séquences d'instructions, si je ne considère pas flux par flux, bien évidemment, mais l'ensemble des flux qui constituent mon programme concurrent. Eh bien, je peux avoir des séquences d'instructions non prévisibles. Et on appelle cela l'indéterminisme et on va du coup s'intéresser parce qu'il y a des figure où ça ne marche pas du tout. Par exemple, imaginez, je dois donner un saut plein à quelqu'un qui doit me donner un saut vide. L'opération ne peut fonctionner que si moi j'ai le saut plein et le gars en face, il a le saut vide. Donc si on est tous les deux prêts à faire les échanges. Et donc là, il va falloir définir des causalités. Il va falloir que je garantisse que l'action ne démarre que lorsque eh j'ai deux événements qui sont euh, qui sont garantis et que j'ai une causalité entre les deux événements, j'ai le saut plein et il a le saut vide, et nous procédons à l'échange. Il y a une relation. D'accord Donc, il y a euh, ces relations, vont votre garantie, c'est des relations de, de causalité. Hein, on, on, on, là, on peut monter dans des débats extrêmement philosophiques sur ce qu'est le temps, la relation d'ordre, etc., etc., qu'on trouve un peu partout chez les mathématiciens, chez les physiciens, chez les philosophes. Bon, en informatique aussi, on a ce genre de problème. Et vous verrez, ce n'est pas facile de définir la notion de causalité. Mais avant tout, la programmation concurrente, c'est de la programmation. C'est-à-dire qu'il faut que vous réalisiez que avant de commencer la programmation avant de l'envisager, il faut que vous sachiez déjà faire de la programmation séquentielle. Vous allez voir qu'on s'appuie sur la programmation séquentielle et qu'il y a des mécanismes en plus qu'il faut rajouter. Alors l'objectif du cours là dedans, ben en fait, bon, première remarque, programmation ce n'est pas la même chose que l'algorithmique même si les deux sont liés. Un bon algorithme peut être exprimé de façon extrêmement claire et il faut le programmer de façon un petit peu différente parce que si vous transcrivez l'algorithme tel que en programme, ben, par exemple, vous consommez trop de mémoire ou des choses comme ça. L'objectif 1 de ce cours, c'est de maîtriser les mécanismes de la concurrence. Donc, comme je l'ai dit, dit, on supposera acquise la programmation classique, impérative, objet, hein, puisqu'on va s'appuyer sur Java. Donc on va juste donner des rappels, mais ça va être extrêmement bref. Le deuxième objectif, c'est d'être opérationnel sur le travail de développement. Et vous allez voir le de développement, ce n'est pas simplement montrer qu'on est un crack, qu'on maîtrise des constructions de programmation complètement démentielles. Non, c'est programmer clairement, c'est maîtriser les constructions du langage de programmation évolué. Donc là, ici, on va s'appuyer sur Java. Euh, savoir lire du code et savoir insérer des programmes dans un code existant. Savoir respecter des règles de bonne programmation. Je me souviens, par exemple, euh, d'un programme, et c'est du C comme on peut en écrire quand c'est. Vous savez la ligne complètement de fou avec une boucle à l'intérieur, n'importe quoi. Le seul commentaire que j'avais c'est « let compile and pray ». Et bien évidemment c'était du code système un petit peu touffu. Euh, on jouait avec des pointeurs, il y avait des trucs un petit peu bizarroïdes sur les pointeurs. Trois semaines rien que pour comprendre et porter cette ligne de programme d'une machine à une autre. Je pense qu'au bout de deux semaines et demie je rencontrais le développeur qui avait développé ce code. Il ne survivait pas à cette rencontre. Donc, c'est ça les règles de bonne programmation. C'est faire en sorte que vous êtes lisible. Et puis, maîtriser un environnement de développement simple, les éditeurs, les compilateurs, les documents, etc., etc., etc. Alors, il faut également que vous preniez l'habitude de respecter des contraintes. Les contraintes, c'est un cahier des charges. S'il est précis, vous devez les respecter. Et si l'exécution n'est pas conforme à ce qui est attendu, ça ne passe pas. D'accord il y a l'environnement de développement, j'ai déjà parlé de ça et en particulier la soumission va se faire via un système qui s'appelle Delivery Builder. Et puis, euh, il faut que vous sachiez construire des exécutables sous, sous Linux. Hein. Et puis en fait, bah, toutes ces informations-là seront accessibles depuis les sites compagnons de l'UE, on en parlera un peu plus tard dans une autre séquence. Ensuite, il y a les méthodes de travail. L'élaboration d'un programme, ça ne se fait pas de manière hasardeuse. Il faut être capable de construire systématiquement le programme, sans qu'on soit amené à se poser des questions. Il faut encore une fois qu'il soit lisible par des tiers, il faut qu'il soit documenté. Et donc c'est une petite préparation, ce qu'on appelle le génie logiciel. C'est-à-dire qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, l'informatique, ce n'est pas une science, où on est solitaire. On travaille de plus en plus en groupe parce que parfois, on est confronté à des projets dont la charge de travail estimée se compte en homme-siècle. Vous imaginez qu'on ne peut pas mettre un gugus pendant 100 ans, ce n'est pas possible. Donc on va être obligé de mettre plein de programmeurs qui vont être obligés de travailler ensemble. Le langage support de ce cours, c'est Java. Jusqu'à quelques années, c'était Ada. Et en fait, au moment où on avait créé le cours, un peu plus longtemps, on avait choisi euh, Ada parce que euh, Java n'avait pas ce qu'il fallait pour vraiment. Enfin, euh, n'avait pas la même puissance, la même facilité, les mêmes facilités, la même richesse de mécanismes euh, que Ada euh, pour euh, gérer la concurrence. Maintenant, progressivement, ces métiers sont apparus et Java est extrêmement riche. Alors c'est quoi l'intérêt d'utiliser un langage comme Java ou autrefois ADA, ou d'autres langages d'ailleurs, hein, par exemple Erlang, c'est que les constructions qui vous permettent de manipuler la concurrence sont toutes natives dans le langage. C'est à dire que vous n'êtes pas oublié, obligé, comme par exemple avec C ou avec C++, de vous associer à des primitives du système d'exploitation ou de librairies tierces, par exemple POSIX ou ce qu'on appelle aussi parfois des middleware. Vous verrez euh, ce que signifie ce terme plus tard dans vos études et donc ça, ça facilite beaucoup euh, la programmation. Et l'idée c'est du coup, grâce à ça, de se focaliser sur les mécanismes de la concurrence et pas sur la manière de les mettre en œuvre. Donc, on fera juste des rappels de Java séquentiel et on va s'intéresser essentiellement aux aspects parallèles. Alors, j'insiste sur le fait que Java est un langage support. Si on veut expérimenter et si on veut avoir des TP, il faut qu'on ait un langage support. Pas le choix. Mais, bien évidemment, on ne fait pas un cours de Java ou de concurrence en Java. Vous verrez que chaque mécanisme vous sera d'abord présenté de manière un peu théorique. Et euh, en fait euh, parfois il y aura même des discussions sur le fait que bah tiens ça c'est le, le, le, le, le mécanisme vu théoriquement et puis euh, dans le langage qu'on a choisi il y a de subtiles différences. D'ailleurs parfois typiquement avec les moniteurs dehors et eh ben ADA et Java ont une implémentation chacune des moniteurs dehors qui diffère du modèle théorique des moniteurs dehors bon. mais on verra ça dans les séquences concernées. Alors. Ce qui est important dans cette affaire-là, c'est qu'il faut rendre votre savoir-faire sur les langages indépendant de la maîtrise d'un unique langage de programmation. C'est pour ça qu'on va essayer dans ce cours de dissocier le mécanisme de son implémentation dans le langage, mais vous verrez beaucoup l'implémentation dans le langage puisque les TP et les TD vont être faits dans ce langage-là. On n'a pas le choix si on veut vous faire pratiquer, si on veut que vous arriviez à sentir euh, ce que c'est que euh, la programmation concurrente, et eh ben, il faut absolument un langage support. Et quitte à prendre un langage support, autant prendre un langage que vous connaissez de façon à éviter, hein, c'était l'inconvénient d'ADA par rapport à Java, c'est qu'il y avait des écueils, il fallait apprendre un nouveau langage. Alors c'est bien, hein, encore une fois, parce que le polyglotisme en informatique c'est quelque chose d'extrêmement important, euh, mais euh, malgré tout, euh, c'était une barrière pour les étudiants. Je vous rappelle, en passant, que euh, une fois que vous serez informaticien chevronné, que vous serez diplômé, il vous est demandé, il peut vous être demandé d'acquérir un langage de programmation rapidement, quelques jours, une semaine, 15 jours. Alors vous n'oubliez pas tout de suite un crack, mais vous réaliserez et vous avez peut-être déjà commencé à réaliser que lorsque vous avez pratiqué plusieurs langages de programmation, eh bien on retrouve plus ou moins les mêmes constructions avec des subtiles différences à gauche à droite, mais qu'il y a un corps commun que vous trouvez dans tous les langages de programmation, ou en tout cas dans les grandes familles de langages de programmation. Alors, euh, on a fait le reproche à ce cours, en particulier l'année dernière, qu'on euh, abordait la concurrence que via Java, et non de manière pure. Si on abordait la concurrence que de manière pure, on pourrait parfaitement le faire, hein, euh, on a tous les outils à notre disposition, théorie automate, euh, etc. Ça serait extrêmement aride. Et l'idée, c'est de faire en sorte que vous puissiez régulièrement pratiquer et comprendre les mécanismes sous-jacents, comment ce que vous avez écrit s'exécute. Vous verrez en partie, on utilisera beaucoup ce qu'on appelle les chronogrammes pour décortiquer l'exécution d'un certain nombre d'exemples de cours. Donc pour chaque mécanisme, j'insiste, une vue abstraite sera présentée et puis après, on verra comment il est implémenté en Java. Alors, puisqu'on parle de programmation, qu'est-ce que c'est qu'un langage de programmation Un cours de programmation concurrent, mais de programmation. Donc, rappelons euh, les bases. C'est un moyen de décrire un traitement qui est appliqué à des données. Donc, vous allez avoir des schémas de contrôle, vous allez avoir des schémas de données. Plus un langage est riche, plus il est confortable à utiliser. Il est clair que des langages comme Java ou Ada sont plus confortables à utiliser que C, oui qui est lui-même plus confortable à utiliser qu'un langage d'assemblage qui est plus confortable à utiliser que de la programmation en hexadécimal, qui est encore plus confortable à utiliser que de la programmation en binaire. Mais je vous refais en gros le schéma de programmation à l'envers. C'est que les premiers ordinateurs, on a commencé à les programmer en binaire avec des interrupteurs, puis après on les a regroupés en octal et en hexadécimal, des séquences de bits, et puis après on a monté en mnemonique, l'assembleur, etc. Euh, mais euh, même si un langage est un langage de très haut niveau, il faut savoir qu'à un moment donné, lorsque on descend au niveau du processeur, eh bien, c'est du langage assemblage. Alors là, quelque chose qui est important, euh, c'est vrai de toute la programmation, mais c'est particulièrement vrai de la programmation concurrente. Il y a quelques éléments où il va falloir qu'on descende voir ce qui se passe jusqu'en bas du euh, processeur parce que c'est ce qui va expliquer des comportements bizarres. D'accord Donc toujours, se rappeler, quel que soit votre programme séquentiel ou euh, parallèle, eh bien votre programme à la fin c'est du langage assemblage et s'exécute sur le même processeur. Le langage de programmation c'est aussi un moyen de communication d'humain vers des machines puisque je vais écrire un comportement que je vais encoder pour que cette foutue machine l'exécute et vous verrez que la machine elle est très bête elle fait ce que vous dites de faire parce que vous voulez qu'elle fasse. Mais c'est aussi un moyen de dialogue entre humains parce que euh, par exemple vous avez développé un programme puis vous allez quitter l'entreprise puis ce programme va être maintenu, quelqu'un d'autre va être amené à lire vos sources, ben il faut qu'il le comprenne. Bref c'est un outil. L'intelligence d'un programme elle réside dans son algorithme et elle est mise en œuvre avec un outil. Et c'est vrai que en fonction du type de programme que vous pouvez avoir envie d'écrire, ben vous aurez envie de choisir Plutôt tel langage que tel autre langage. J'ai toujours été énervé par les gens qui prennent le langage comme une religion. Et Souvent, le, la religion, c'est mon premier langage de programmation. C'est un peu comme son premier abour. on y revient toujours. Euh, le langage de programmation, c'est un outil. Je ne vais pas planter un clou avec un tournevis parce que je déteste les marteaux. D'accord, je vais utiliser un marteau ou alors serai une vis. Donc, ça veut dire qu'il y a des langages qui sont plus adaptés à des domaines. Et donc, il faut que vous n'ayez pas, vous ne perdiez pas de vue euh, cet aspect-là. Donc la programmation c'est aussi une technique de communication quelque part. Autre observation sur la programmation, on devient un programmeur en programmant. En gros quelque part il faut soigner le mal par le mal. Et donc je recommande vivement une pratique à travers les exercices de TD et de TP ou TME, travaux encadrés. Et l'idée c'est que si vous les préparez et eh bien lorsque vous arrivez en cours, enfin en TD ou en TP, eh bien euh, vous avez des questions et l'idée c'est que plutôt que vous passiez euh, trois quarts d'heure à lire le sujet et à, à, à vous dire ah euh, oh ben tiens de quoi il peut bien parler puis l'enseignant est là puis euh, ben, il trouble le temps long, hein, il est tout seul, il s'ennuie. Hein. Euh, eh bien vous arrivez tout de suite et vous avez des questions et c'est une manière de bien utiliser le temps des enseignants qui est mis à votre disposition. Ce n'est pas parce qu'il y a des vidéos pour la partie magistrale de ce cours et encore pas pour toutes les parties magistrales euh, que, euh, eh bien, euh, il faut se passer euh, de l'enseignant. N'hésitez pas aussi à programmer pour vous. C'est-à-dire que n'hésitez pas à, à chaque fois que vous avez l'occasion d'acquérir un petit peu de recul et un peu d'expérience, faites un petit programme. L'informatique, c'est la science de l'information aussi. Euh, ça veut dire que euh, les programmes permettent de les manipuler en masse. Et il euh, y a un petit impact c'est quand vous testez vos programmes, je teste, oh ça marche, ouais, super Non, non, non, non, non, non. ça n'a pas beaucoup de sens. Testez vos programmes, secouez-les, testez-les bien d'accord parce que euh, ce n'est pas parce que mon programme il a tourné une fois qu'il va tourner dix fois. S'il a tourné dix fois, il va peut-être tourner une onzième. La probabilité, plus vous exécutez, plus vous manipulez vos programmes, plus vous testez vos programmes sur des, des, des, des, des jeux de données différents, plus vous allez accroître la confiance que vous avez dans ces programmes. voilà Mais donc faites attention, hein. science de l'information, on, on parle beaucoup de big data, c'est le mot clé à la mode. Hein. On vous vendra presque de la pâté pour chien Big Data maintenant. Mais euh, c'est la science des données et des données au pluriel. Donc là aussi, veut test, réfléchissez-y et faites des tests variables. Souvent, vous exécutez votre programme et puis l'enseignant, il vous dit vous dites à l'enseignant, oh, ça marche. Puis l'enseignant, il arrive et puis paf, il vous le plante parce qu'effectivement, ben, vous avez mal testé. Voilà, je termine donc sur ces conseils. Merci de votre attention. À bientôt.